dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser l'outil dessin pour créer des objets et leur donner une forme 3D grâce au logiciel SketchUp en ligne. Donc vous cliquez sur créer, modèle de base, millimètre. Vous supprimez le personnage qui est au centre, Donc vous cliquez dessus, bouton supprimer on va utiliser l'objet cercle pour pouvoir par exemple réaliser un vase donc vous récupérez l'objet cercle vous le placez au centre vous ne relâchez pas le bouton gauche de la souris et vous tapez donc la longueur de votre rayon de votre cercle ici on a choisi 50 on utilise l'objet orbite pour pouvoir voir les différents côtés de notre cercle ensuite on va donner une forme en utilisant l'outil pousser tirer vous cliquez sur le centre et vous ramenez vers le haut alors ici on va déterminer 200 mm comme hauteur donc ici vous pouvez voir La forme de notre vase. On veut donc étirer la partie qui est au-dessus, cette partie-là, donc on va utiliser aussi euh, l'outil euh, décalage pour avoir un rebord pour notre vase, et donc une épaisseur, donc ici euh, pareil. Vous pouvez choisir l'épaisseur de votre vase, on va choisir à 5 mm, donc ici vous voyez bien il y a deux zones, la zone du centre et la zone du, du côté. Nous on veut éviter la zone du centre, donc on va utiliser cette fois-ci euh, l'outil pousser tirer. On va maintenir donc le bouton gauche enfoncé, on va descendre et on va noter donc la valeur à 180 pour laisser 2 mm au fond de notre vase. Bon, vous voyez ici, notre vase est réalisée est très rapide. On peut, si on veut rajouter de la couleur, donc outil colorier, vous choisissez la couleur qui vous plaît et vous cliquez sur la face que vous voulez colorier. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et mettre un petit j'aime sur la vidéo.